Salut à tous, c'est SamCraft3 et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour le premier épisode de la série Analyse de serveurs et aujourd'hui nous allons analyser un serveur nommé UltraCube. Alors déjà je tiens à avertir que toutes les critiques que je vais faire durant cette vidéo ne vont être que des critiques constructives car je sais qu'une majorité de staff, de, de staff du d'UltraCube regarderont cette vidéo. Ok les gens, nous allons commencer cette vidéo analyse par le commencement. Alors quand vous vous connectez sur le serveur, le serveur est un serveur crack, ça veut dire qu'il accepte les versions non premium. Quand vous vous connectez sur le serveur, vous avez, vous atterrissez dans le hub. Donc nous allons noter ce hub. Alors pour le spawn du hub, je mets un 8 sur 10 car il est très beau. Je, je rappelle que ceci n'est que mon avis. Pour la boussole, l'utilité de la boussole qu'on utilise, je mets un 7 sur 10 car elle est normale, elle permet de nous connecter à, aux différents serveurs et euh, il n'y a pas de fil d'attente pour se connecter et heureusement sinon euh, ça serait ultra long. Alors pour les messages, les messages de bienvenue et tout ça et tout ça, je mets un 7 sur 10 car ils sont totalement normaux. Pour la synchronisation premium et crack, je mets un 10 sur 10 si on n'a pas besoin de GUI comme sur Rina et ça se synchronise automatiquement. Je mets un 10 sur 10, vous avez bien marqué là. Alors pour la note générale du hub, je mets un 8 sur 10, c'est très bien. Passons maintenant au skyblock. Le Skyblock, le spawn du skyblock je mets un 9 sur 10 car il est très très beau. Les NPC ou les items je mets aussi un 9 sur 10 car ils sont très utiles et bien développés. Les box et les quêtes je mets un 9 sur 10 car ils sont aussi très bien développés. Les box et les quêtes et aussi les kits. Les îles, je mets un 7 sur 10 car elles sont peu nombreuses et elles sont trop dures à terraformer. À Les messages affichés dans le chat, je mets un 8 sur 10 car elles sont plus détaillées que sur le hub. Et la communauté, je mets un 9 sur 10 car elle est gentille et agréable. Pour une note générale, de 8,5 sur 10. C'est très bien. Passons maintenant aux factions. Pour le spawn du faction, je mets un 8 sur 10, car il est très beau. Mais certains, certaines personnes m'ont dit qu'il était peut-être volé. Mmh, Est-ce est que vous pourriez me répondre à une question simple Pourquoi les directions, les Nord, Sud, etc. sont écrites en anglais et, pour, et, pour, et pas en français Pourquoi Je crois juste qu'ils ont dû l'acheter à un builder anglais, mais bon à voir alors pour les NPC ou les items je mets un 7 sur 10 car c'est normal c'est pas mieux que sur le skyblock pour les messages je mets un 7 sur 10 c'est normal voilà pas mieux que sur le skyblock pour la communauté je mets un 9 sur 10 elle est très agréable elle est gentille et pour les box et les quêtes et les kits attention là je mets un 3 sur 10 car euh, euh, j'ai pas vu de box, s'il y en a, il faut mettre une commande slash help. J'avais déjà proposé cette critique euh, à Julien, mais euh, voilà. Il y a aussi des kits. Les kits, c'est à la limite, c'est pour ça que j'ai mis trois, mais les quêtes, il euh, n'y a pas de quête, il n'y a pas une sorte d'amusement, il n'y a que le faction. Donc tout ça pour une note générale de 7 sur 10, le serveur faction est assez bien. Le Bedwars maintenant, alors le spawn du Bedwars, je mets un magnifique, pardon, 9 sur 10, car il est magnifique, et surtout pour les cinématiques. Les messages, je mets un 9 sur 10, sont normaux, mais avancés en même temps. La communauté, je mets un 8 sur 10, car il y a peu, peu nombreuses il y a peu de joueurs j'aimerais que vous incitiez les joueurs à venir jouer sur d'autres mini jeux parce que il y a certains qui viennent jouer juste pour le Bedwars et tout ça donc je, je propose que vous fassiez ça passons maintenant aux maps les maps ce, je mets un 9 sur 10 ce sont à peu près les mêmes cailles pixels les prix au shop un 9 sur 10 ce sont les mêmes cailles pixels et pour tout ça pour une note générale de 8,8 sur 10 félicitations alors Jump League maintenant le spawn du Jump League je mets un 10 sur 10 car on peut pas faire autre chose je sais pas qu ce qu'il ferait comme autre spawn le concept du Jump League je mets un 10 sur 10 car il est ouf et la map je mets un 9 sur 10 car ça manque un petit peu je sais pas précisément mais ça manque d'objectifs et euh, la communauté je mets un 10 sur 10 c'est super tout ça pour une note générale de 9,75 passons maintenant au practice le practice, le spawn je mets une note de 8 sur 10 car il est euh, beau Voilà, c est, c est, il est très beau les items je mets un 8 sur 10 car ils sont utiles les messages je mets un 5 sur 10 car euh, Voyez-vous, on ne peut pas trop connaître les commandes. Il faudrait ajouter des hologrammes, un slash elf, comme je l'ai dit avant. Et passons maintenant à la communauté. La communauté je mets une note générale de 9 euh, pardon. La communauté je mets une note de 9 sur 10. Tout ça pour une note générale 7,5 sur 10. Passons maintenant à la note générale. Le serveur Minecraft a une note générale de 8,35 sur 10. Et nous voilà sur le site d'UltraCube, donc UltraCube euh, a un site web que vous pouvez aller dès maintenant visiter, ultracube.fr, donc on a un petit menu, une petite, euh, un petit défilement, donc euh, voilà je trouve qu'il faudrait ajouter des shaders, ici on a l'ancien trailer, ici on a euh, les votes, ici on a les mises à jour, bon voilà c'est bref, c'est un site euh, normal. Donc si on monte en haut on a ici on a le Discord dans a les réseaux sociaux Là si on monte en haut on a le forum euh, Un forum totalement normal Je trouve qu'il faudrait ajouter un autre channel que tu gestion, genre les recrutements de factions euh, etc Et bref après le reste c'est normal Donc je mets un 7 sur 10 pour le site web du Tacrub car il doit être dynamisé Voici les gens, nous, nous sommes désormais sur le Discord. Alors nous sommes dans le Channel Règlement. Alors le règlement qui est en français et en anglais est bien résumé. Alors je trouve c'est une très bonne initiative de l'avoir mis aussi en anglais, Il y a aussi des joueurs en anglais qui viennent visiter le serveur. Maintenant nous allons passer directement au Salon Hashtag Information. Alors le Salon Hashtag Information qui est dans la catégorie Générale, les, le, qui contient toutes les informations concernant le serveur. Alors, le serveur a été créé par Zalom. Ici, nous avons euh, le salon rôle, là, on peut choisir les rôles. Ici, nous avons le salon euh, update qu'on peut suivre grâce à la Rich Presence. Je te félicite, Zalom, pour avoir fait ça. Zalom, c'est le développeur, si vous ne savez pas. Ici, on a les annonces, des annonces réseau, là où il y a tous les lives. Et ici, on a la, la page Rich Presence. Ici, on a mon trailer. Et franchement, euh, je suis euh, assez. Euh, Assez euh, content, satisfaisant de surfer sur, sur ça. À part euh, la police d'écriture, elle est dégueulasse. Et en plus, il n'y a pas de shader je, sur euh, la page riche présente. faudra améliorer ça. Sinon, moi, je lui mets un 10 sur 10 euh, pour, euh, le skyble, euh, pour le Discord. Et voilà, les gens, c'est enfin terminé. Donc, le serveur s'en sort avec une note générale de... 8,35